Aujourd'hui, Zekrom et Reshiram seront à l'honneur dans cette vidéo car nous allons confronter l'idéal et la réalité dans Pokémon Sacré de Phénix Jingle Bonsoir et bienvenue à l'épisode numéro 4 du Grimoire du Phénix Sacré. Il sera intitulé « L'idéal » représenté par c'est Chrome, et la réalité représentée par Reshiram. Alors pourquoi cette allégorie des deux légendaires du Tao Parce que lorsqu'on crée un fan game, on est confronté à ces deux opposés. L'idéal représente ce que le fanmaker, le chef de projet, rêverait de voir exaucé dans son fangame. C'est-à-dire le jeu parfait, l'idéal, tel qu'il le rêve dans son esprit. Hein. Et la réalité comme son nom l'indique, c'est les confrontations par rapport aux contraintes de la réalité, notamment du moteur du jeu qui s'opposent à l'idéal. Et le but de faire un jeu Pokémon, bah, c'est de rapprocher les deux aspects le plus possible, la perfection étant bien sûr l'idéal fusionné à la réalité. Dans cette noble quête qui est la rencontre de la réalité et de l'idéal, quoi de mieux que de présenter officiellement son projet sur le forum de Nuriuri alias Pokémon Workshop, 7 mois que le projet existe, et enfin j'ai fait mon coming out sur cette terre, cette terre. Donc je vais vous faire découvrir le projet qui a déjà pas mal de vues. Donc on va se focaliser sur l'idéal et la réalité, c'est-à-dire que je vais rapidement survoler euh, le début. Donc, petite introduction sympa. Le lien du PDF que vous retrouvez aussi là, je le charge parce qu'il va être utile dans une ou deux minutes. Le lien vers le site officiel, le lien vers le Discord que vous voyez vous afficher en bas. À gauche, n'hésitez pas à y aller, il y a du monde, il y a déjà les premiers membres de l'équipe euh, qui y sont. Donc si vous voulez être en... assisté en première loge dans les coulisses, c'est ici. Et enfin, un petit lien sympa vers le Grimoire Sacré. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de regarder. Ensuite, je s'enchaîne par un avant-propos. Bah, J'explique en 4 points l'originalité du fangame et ce qui va faire la force de Sacred Phoenix. Changement sur la sphère de Giratina, c'est-à-dire les péripéties, le scénario qui est original en gros. La sphère de Palkia, c'est l'espace, Keltios, nouvel univers, euh, nouvelle région originale. La sphère de Dialga, originalité très rapportage avec Pokémon Mana, 2500 ans vers le passé. Et enfin la sphère d'Arceus, c'est l'aspect gameplay qui sera en partie modifié. Bon, pas dans les premières versions du jeu où je m'en contenterai euh, des règles classiques, standards du gameplay Pokémon. Euh, parce que ça demande des compétences en codage que je n'ai pas pour le moment. Mais la promesse, c'est vous présenter un gameplay euh, original qui va se rapprocher de la sensation du des animé et c'est justement ce que j'ai décrit là, les féatures l'idéal. Alors tout projet Pokémon dénote l'idéal, la vision du Poké World qui sera parfaite à nos yeux, celle dont on rêve et qu'on se très dans la réalité. Donc j'ai décidé de faire une belle liste euh, que certains ont jugé trop long, vous verrez les commentaires en fin de vidéo hein, qu'il y a eu dans le discord. Mais voici tout ce dont je rêve dans mon fan game. Alors je vais survoler pour pas que la vidéo s'éternise, mais je vous laisse rapidement découvrir. Alors les points forts notamment, et eh ben on les retrouve dans le PDF. Euh, C'était voilà, dans la partie gameplay, notamment 8 capacités autorisées par Pokémon, autour d'un scénario. D'ailleurs c'est la première chose que j'ai dit. Mature. Toutes les dernières innovations qu'on trouve. Euh dans les dernières générations de Pokémon, si j'ai 7G, genre les méga évolutions, les capacités Z, les combats trio, les appels SOS... Euh... Mais, avec les privilèges que le fan peut avoir, faire un jeu en HD, bon, pas jusqu'à la 6G, 7G où c'est du full 3D, mais déjà, si je peux avoir une, une belle HD dans le style 5G, je serai heureux. Trois rivaux, des augures qui remplacent les champions d'arène, euh, un système de mana et de souffle à la place des PP, les six options tactiques euh... Que vous pouvez voir euh, dans la capture de vidéo euh, qui n'est pas ici. Des postures, des stratégies, deux talents en même temps. D'ailleurs, si vous allez dans mon DeviantArt regardez les descriptions des Pokémon, des Mégas que j'ai déjà publiés. pas mal en, en deux talents en même temps. Bon, parce que ce sont surtout des légendaires. Et des Pokémon qui sont Uber, voire Euh, <rire> euh Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire toutes les beaux idées que j'ai aimées, donc concours, Pokémon, Récré des tentes, ça j'ai aimé. L'amitié qui a une réelle influence, l'obéissance qui dépendra de l'amitié et aussi de la... de la terreur que vous inspirez avec Pokémon. Oui, c'est un petit moyen pour vous faire obéir si vos Pokémon vous détestent, parce que j'ai pensé à vous. Les trois starters, comme promis, qui sont des types dragons. Coucou Pokémon Dark Rising. Rééquilibrage des types. Du craft, de la gestion des saisons, bien sûr, la mort des Pokémon, un système de réputation, gain d'expérience dynamique, bon bref, tout ça a été plus ou moins décrit en détail dans ce PDF que je vous laisse découvrir. Et je prévois même une petite extension si le développement va loin l'archipel Celestia qui est inspiré à la fois d'Alola et du film 2 de Pokémon, Le pouvoir est en toi. Cette liste est quand même conséquente, beaucoup m'ont avoué que c'est le projet Pokémon le plus ambitieux qu'ils ont jamais vu. Mais pour eux, ça ressemble plus à du game design, cette description plutôt qu'une présentation en bonne et due forme. Oui, mais moi, je suis honnête, je me révèle, je révèle la couleur de ce que je souhaite. C'est idéal donc, c'est le jeu Pokémon parfait pour moi. Mais je précise tout de suite après, parce que c'est bien beau j'ai cram, mais il y a aussi Reshiram pour euh, équilibrer. Et c'est là où j'en viens à la réalité Donc, Reshiram, coucou Reshiram Le premier obstacle qui se pose à un chef de projet Pokémon, ben, c'est le choix du moteur du jeu. Dans mon idéal, c'est le moteur libre Godot, qui est un moteur, donc, il euh, n'y a pas de starter kit Pokémon, on part d'une base vierge, mais on peut coder tout ce dont on rêve. Il faut juste avoir les compétences, pour le moment, je ne les ai pas, et je n'ai encore personne dans les équipes qui les a. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, les gens qui rejoindront le projet po oh, sacré de Finex, euh, bon, gagneront de l'expérience au fil des mois qui passeront. Et qui sait peut-être que le jeu verra vraiment le jour, ce qui serait un peu une première sur ce moteur, sachant que certains ont réussi à coder sur Unity 3D, des jeux Pokémon en 3D quand même, hein, donc c'est faisable. Mais pour le moment, sur le court terme, je vais me diriger alors soit sur PSP Remastered ou alors Pokémon SDK, en vérité, l'hésitation est toujours là, d'ailleurs vous verrez la, la contradiction entre ici et le but du pdf où euh, bah, je disais euh, pokémon sdk. Sur, sur Discord, il y en a toujours qui me disent mais non, prends pokémon sdk, c'est mieux que psp qui est vieillissant. Et d'un autre côté, analyse psp c'est bien, c'est stable, ça ne bougera pas, tu peux bien modifier. Bref, ma décision, c'est que je testerai en même temps, parallèlement les deux, et je verrai ce qui me plaira le plus. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, et je le dis en toute honnêteté, la première démo que je ferai suivra le gameplay standard de Pokémon, le but étant de vous prouver que ce projet est bien sur les rails, tout en vous offrant l'opportunité de visiter Keltios, Donc, et moi gagnant en expérience au niveau de making. Beaucoup, en lisant cette description, ont sauté ce paragraphe qui est pourtant important, et pourtant je le mets en valeur, hein, Rechiram, hein, le moteur du jeu de la réalité. Je suis conscient des limites, et des défis techniques que je vais devoir affronter, c'est pour ça que, dans un premier temps, le projet commencera relativement euh, modestement, mais on a tous commencé petit, j'en suis conscient. Alors, quels sont les défis techniques, notamment à relever L'une des premières choses que j'ai constaté avec le PSDK, ce qui n'est pas le cas avec PSP, bah, c'est un problème de downsizing, que vous pouvez constater ici. Alors, le réglage par défaut de PSDK, ce qui n'est pas le cas dans le PSP, a tendance à, à d'unsaliser les, les, les, les tiles, c'est-à-dire les cases sur la carte en 7x16, puis à les obscaler en x2 avec les gros pixels. Et dans la réalité, donc, ça donne... Euh, ça c'est un exemple de, sur Pokémon euh, Japs par Euron. Ben, on va, vous voyez bien qu'on perd des petits détails, notamment le lierre ici. Si vous regardez la vidéo en 720p, vous le verrez facilement. Un autre exemple sur Pokémon Madin par Blade Red, bah, il, a, il a trouvé un super tilset médiéval mais il se retrouve avec euh, des pixels mélangés à cause d'une downsizing du réglage de base. Bah, vous voyez ce que ça donne, un truc pas beau du tout. Berk Voilà, ça c'est dit. Ça, c'est un défi technique à relever. Certains fans de game comme euh, Pokémon Forêt éternel et Pokémon Jam V2 ont réglé le PSDK en HD natif. C'est un petit réglage à trouver, il n'est pas révélé publiquement pour le moment. C'est le genre de défi, si je prends par exemple le PSDK, qu'il va falloir que je révèle. Mais ça, c'est clair, c'est non négociable. De manière à pouvoir mélanger des tiles en HD, donc 32x132 32, et du 16x16 16 upscalé. Ce qui pourrait me permettre par exemple de réaliser ce genre de choses. Personnellement, ça ne me gêne, gêne pas d'avoir des choses plus détaillées que d'autres. Mais qui peut le plus, peut le moins, c'est mon credo. Ce défi graphique que je viens de vous montrer est l'un des nombreux défis que tout fanmaker en apprentissage, aura à se confronter un jour. Un autre qui est bien connu, c'est l'apprentissage du de l'event making. Alors j'ai bien vu Blade Red et Euron galérer, mais ils ont passé leur épreuve du feu. Je n'y échapperai pas aussi. Ben, J'espère pouvoir vous montrer de beaux events. Euh, rapidement, je vais survoler euh, le reste de la présentation avant de passer aux avis sur la réalité et l'idéal. Surtout l'idéal qui a été très commenté. Donc j'ai fait un synospice. Ça sera sûrement euh, le sujet d'une prochaine vidéo, mais pas celle-ci. Le royaume de Keltios, qui a d'ailleurs été apprécié dans les critiques. Hein, ils ont dit « Waouh, la carte euh, !»« De nouveaux artworks que je vais rapidement survoler ont été faits. » Oui, c'est du nouveau, c'est du nouveau. Voilà, je survole, hein, je vous montre. En surmode survol sur Un petit paragraphe sur les augures. Les noms sont révélés. L'artwork de haut qui a bien été... <rire> bon, la capture d'écran je vous parlais. Ce vieux, Cette, ce vieux prototype d'écran de, de combat qu'il va falloir qu'un jour je reprenne. Je montre aussi donc petite pub pour cette playlist que vous êtes en train de visionner la bande originale orchestrale du, du Sacré de Phoenix, il fallait dire Seigneur des Anneaux et bien sûr les crédits. Alors je voulais rallier jusqu'au crédit parce que officiellement on a quelques membres honoraires ou officiellement dans l'équipe qui nous ont rejoints. Donc Blade Raid, créateur de Pokémon Mana, qui officiellement je le considère dans l'équipe euh, étant donné ses contributions assez majeures. Et Célia, dont vous voyez de voir le méga OO, qui excelle dans de magnifiques artworks. Les aspirants phoenix et des gens qui sont intéressés de rejoindre l'équipe, donc qui sont en phase de test ou en attente de faire leurs preuves. Tounungu, alors je ne sais pas si je prononce, qui a envie de faire du graphisme et qui gère, qui fait un peu de la modération sur le Discord officiel. Néerlandique, qui est très aspiré à inspiré à l'idée de coder le jeu, que ce soit sur PSDK ou sur Godot. Quel que soit mon choix, il a dit qu'il serait, euh, qu serait partant. Mais pour le moment, il attend son nouveau PC Gamer. Ecotens, que j'ai découvert sur DeviantArt, qui est un graphisme en devenir. Mais aussi ceux qui me donnent des coups de main, des conseils qu'on fait pour le moment des contributions mineures. Eurons, le coach en event marking par excellence. Lui, c'est son domaine. Katsuki, qui a fait quelques artworks de Fakemon que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Et Danny Fenton, qui a, qui a programmé le PSP. 0.9.2 Remastered et qui défend donc, qui est un défendeur de ce starter kit ainsi que les conseils légendaires. Oui, parce que Sacred Phoenix c'est une alliance entre plusieurs chefs de projet. Il y a, quand je vous dis qu'il y a vraiment une très bonne ambiance sur ce forum, voilà. Hein. On n'est pas du tout en concurrence, on contraire on s'entraide. On va même voir les projets des autres pour leur donner un petit coup, de main corriger leurs bugs, leur, bug, leur fautes d'orthographe, euh, s'échanger euh, des sprites, des sets, C'est vraiment sympathique comme ambiance. Pour terminer cette vidéo, montrons maintenant les avis des clients, parce que oui ma description Pokémon de Sacré de Phoenix ça a fait couler beaucoup d'encre. Vu sa longueur, vous vous en douterez. Alors ça va des avis ravis. Wow, incroyable, fais des présentations du jeu. A des avis <rire> dit plutôt que c'est un bon somnifère, Ah de. Oui c'est le nom officiel de ce smiley euh, très en vogue dans Pokémon Workshop. D'autres disent.. Euh... Quand tu dis que parfois tu es ambitieux avec Forêt Éternelle, jusqu'au moment où tu commences à lire le PDF de présentation de Sacred Phoenix, 25 pages, j'ai pas tout lu, trop de blabla, c'est plus un game design document. Et là, il me dit, mais non, mais 8 d'attaque, 6 machin, me euh, machin chouette bidule, lâche les deux types de talents en même temps, et alors ça, voilà, ça, ce sont euh, les adeptes du Pokémon. Euh, on ne touche pas en règle de Pokémon. Les règles, le gameplay de Pokémon c'est sacré, pas touche. Il y en a qui disent comme des contre-exemples, ben Super Pokémon Eevee, qui est un fan game anglais, est un jeu Pokémon avec des combats à la Final Fantasy, avec 4 Pokémon envoyés au combat et des moves, à nombre de moves illimité. Et pourtant, ben ça marche, hein, les gens apprécient ce gameplay à la Final Fantasy dans l'univers Pokémon. Voilà, ça c'est à notre avis. On parle de Sacré de Phoenix, c'est le début du succès. Il y aura toujours des critiques négatives, puisqu'en changeant des choses, tu prends des risques. Certains changements plairont, d'autres pas. Faut prendre les critiques constructives, voir si vraiment certains systèmes ne plaisent à personne. Mais sinon, c'est normal que ça ne plaise pas à tout le monde. Effectivement. Et voilà encore d'autres avis qui sont tombés. Tu vises beaucoup trop loin pour un niveau très très débutant en making. Il y a trop de promesses pour trop peu de choses à faire. fin. J'ai pu voir Irene en parler justement. Je dis pas que c'est irréalisable. Bah, c'est pour ça justement, Zenos, que je, je sépare la réalité... Et l'idéal, en début, quand je commence euh, mon développement, c'est clair que l'idéal est là, et bah, c'est l'objectif que je me fixe, bien haut, le plus ambitieux euh, du Pokémon Workshop d'ailleurs. Et en début, la réalité, eh ben, c'est le fanier qui est pas encore codé, mais c'est petit à petit, je vais gravir les marches, petit à petit, et m'approcher de cet idéal -là. Ça prendra, je sais pas combien de temps, mais c'est, à la base, c'est un fan game fait par le plaisir, de la part des fans, pour les fans, c'est une aventure que je tente, et... Euh, quand je regarde tout le chemin qui a été parcouru en seulement 5 mois, oui, tout ça, c'est ce qui a été publié sur mon DeviantArt entre septembre et actuellement mi-février, bah, je me dis qu'on a déjà parcouru énormément de chemins. Un chemin dont je peux être fier. Oui, le fangame avance, vous voyez qu'il y a de la production. Hein. Et puis, comme le dit Charlie, bah justement, il aura le temps de s'entraîner et de réussir ce qu'il a envie d'entreprendre. Et surtout, si son projet plaît, des gens très doués en map-making viendront sûrement l'aider. Eh oui mon but c'est de vendre du rêve, mais je sais que cette stratégie j'en suis persuadé dur comme faire va être payante. La preuve, suite à ma dernière vidéo, ben il y a eu deux personnes qui officiellement sont entrées dans l'équipe. En tout cas, en toute honnêteté, c'est le projet le plus ambitieux que j'ai jamais vu. Oui pareil c'est le plus imprécieux, mais peut-être trop pour un fan game Pokémon, autant s'en détacher à ce niveau. Alors moi ce que j'ai répondu c'est.. Nintendo a bien fait des spin-offs originaux comme Pokémon Colosseum, Pokémon XD, Pokémon Ranger. Ça n'a plus une base de fans. Honnêtement, je vous le dis, je vise juste plutôt des fans hardcore gamers qui en ont marre de la casualisation, de la facilité des jeux officiels. Tout en prenant les super bonnes idées qui ont été créées, comme euh, le tour des îles, euh, les grandes épreuves d'Alola. D'ailleurs c'est dans mes féatures. Version Keltios. Chaque augure vous donnera une sorte de quête, l'équivalent d'une épreuve avant d'accepter de vous affronter. Les méga évolutions, les capacités Z, tout ça, je souhaite le voir dans mon fan game. Ça y sera à mon étant tard. Mais en faisant évoluer le gameplay un peu comme le Super Heavy Edition euh, Je souhaite rendre Pokémon. D'ailleurs je l'ai dis, plus proche de, des sensations qu'on ressent dans le dessin animé. Et beaucoup de fans nostalgiques me disent Mais waouh, quand je vois Sacha euh, qui arrive à donner des ordres très spécifiques à ses Pokémon, attaque par le haut en tourbillonnant, esquive, euh, attaque maintenant, dès que son, le Pokémon se retournera, retourne-toi derrière. Euh, J'ai envie un peu de pouvoir faire ça dans un jeu Pokémon. Pourquoi nous on est limité à 4 attaques et pas une de plus et rien d'autre comme option et Je dis Mais MES, Pareil, l'amitié. Quand je vois le pouvoir de l'amitié dans le dessin animé, les Pokémon qui endurent des attaques, qui veulent toujours tenir, je pense au Dracolos de Didier dans les sites orange, je me dis, waouh, je suis admiratif! Et ben c'est les sensations que je souhaite retranscrire dans mon fan game. autour d'un scénario mature, vous avez pu rapidement voir d'ailleurs euh, les divers artworks, oui, il y aura pas mal de protagonistes, le tout dans un univers original, médiéval fantastique, avec une quête épique. Je pense, honnête, pour toute honnêteté, ça va plaire à beaucoup de monde. Si j'arrive à atteindre mon idéal, je suis sûr du succès de Pokémon de Sacré de Phinex. Voilà, cette vidéo s'arrêtera là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les liens sociaux de Sacré de Phinex, Twitter, Deviantart, ma chaîne YouTube, la description que vous voyez ici. Et bien entendu le Discord pour vous tenir en jus des dernières nouveautés directement dans les coulisses des développeurs si vous souhaitez rejoindre l'équipe, n'hésitez pas à postuler ou à envoyer un email à cette adresse qui s'affiche ici. Enfin, là, euh, là plutôt, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode du Grimoire du Phénix sacré.